Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. La première chose qui était claire dans l'esprit des développeurs lorsqu'est venu le moment de créer Horizon était qu'ils souhaitaient faire quelque chose de complètement différent de ce qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui. Sa première particularité est d'être une ville flottante. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle sert aussi de chantier naval et de réseau pour l'entreprise Crusader, qui en profite pour offrir des logements à ses employés au sein de la plateforme. Un enseignement important qui a été tiré des anciennes zones d'atterrissage et qu'il faut offrir des places à visiter. C'est avec cette idée en tête que les artistes ont commencé à créer des visuels travaillés et époustouflants. Ils ont de plus fait très attention aux déplacements du joueur pour que les zones soient les plus lisibles possibles afin de rendre la navigation plus facile que dans les autres zones. La plateforme commerciale est en quelque sorte le cœur de la ville qui devrait vous en mettre plein la vue lors de votre arrivée à la manière d'un parc à thème. Pour éviter le côté statique que peuvent avoir les zones habituellement, les développeurs ont profité de la présence de jardins pour jouer avec le vent et amener de la vie grâce à cela. L'une des pièces maîtresses de la ville est sa sculpture de Stormwall, plus connue sous le nom de « baleine de l'espace ». Cette créature originaire de la planète attire beaucoup de touristes. C'est pour cela que la ville a souhaité représenter la créature. Avec sa sculpture, elle rappelle une fois de plus l'idée de vent, d'aérien et de flottant. Tout comme Aspire Grand, Avenue Babbage, Green Circle sera la zone d'habitation principale d'Horizon. Cet endroit sera idéal si vous venez passer quelques jours sur la planète, surtout si vous passez du temps dans son sauna, offrant une vue sublime sur l'extérieur. Bien que les habitations en elles-mêmes soient très similaires à ce que vous connaissez, les artistes ont essayé de la rajouter des éléments plus organiques pour mieux les intégrer à l'esprit de la ville. Tout cela permet d'avoir un environnement plus chaleureux en opposition aux environnements froids et technologiques. Si vous allez au Cloud View Center, vous trouverez la galerie marchande qui vous offrira une expérience unique. Et sur son toit, vous pourrez vous rendre au Voyager Bar. Offrant une vue imprenable sur le reste de la ville, il vous sera possible d'y boire un verre pour admirer un coucher de soleil. Bien que la ville ait fait de beaux progrès, il reste encore beaucoup d'améliorations à faire, comme des corrections de géométrie ou de l'ajout de détails pour s'assurer que l'expérience joueur soit la meilleure possible. Durant sa construction, les développeurs en ont profité pour laisser des espaces vides, permettant des agrandissements futurs, comme par exemple Horizon General, lorsque le système de soins arrivera, mais aussi la salle des expositions qui montrera les vaisseaux de la marque. Cela comprend aussi des zones de maintenance pour de futures missions où le joueur devra faire des réparations, ou, au contraire s'introduire sans permission. En prévoyant tout cela dès maintenant, cela leur évite de trop grosses modifications ultérieures. Quoi qu'il en soit, les développeurs souhaitent vraiment que vous ayez une sensation de voyage lorsque vous arriverez à Horizon. Nous en saurons un peu plus sur les progrès de la ville dans les mois à venir. Voyager peut parfois laisser des traces, surtout sur votre vaisseau, d'autant plus avec le nouveau système qui est en cours de développement, permettant l'apparition de dégradations sur la coque de celui-ci. Si CEGI souhaite que vos aventures puissent laisser des traces sur votre vaisseau pour que vos pérégrinations racontent une histoire à travers les marques sur votre coque. La version arrivant en 3.13 n'est qu'une ébauche de ce que les développeurs souhaitent explorer. Le vieillissement de la coque en lui-même fonctionne sur deux principes, l'usure et la salissure. La salissure est due à l'environnement et fonctionne en quelque sorte de la même manière que votre armure dans le froid et consiste en une couche qui est appliquée par-dessus la peinture d'origine. Pour la remise initiale, le nettoyage du vaisseau se fera par la réparation de celui-ci. En plus de cela vient la notion d'usure, qui elle est plutôt soustractive, en enlevant par exemple les inscriptions ou la peinture sur le véhicule, mais aussi des rayures sur votre verrière. Une première approche à l'échelle macro est utilisée pour savoir quelle partie du vaisseau est exposée ou non. Ensuite, les dégradations sont appliquées à l'échelle micro à la jonction de chaque panneau de la coque. Au fur et à mesure que cette fonctionnalité avance, les développeurs veulent s'assurer de bien définir ce que signifient les dégradations par rapport aux dommages et au vieillissement, qui sont tous des systèmes différents que les développeurs souhaitent pouvoir faire vivre au sein du jeu. Pour avoir un résultat convaincant, il faut que les développeurs étudient tous les vaisseaux, mais surtout les différences entre constructeurs, car des matériaux de très haute qualité ne vieilliront pas de la même manière que des matériaux moins coûteux. Après la publication initiale du système en 3.13, il restera encore beaucoup de travail à faire, puisque tous les vaisseaux ne seront pas concernés dès le départ, afin de permettre aux développeurs de tester le comportement de la fonctionnalité, d'ajuster les paramètres et ainsi créer le pipeline de création du système. Mais une fois en jeu, vous pourrez raconter votre histoire simplement en vous posant quelque part.